Changer ce qui se passe, parce que on va expliquer un peu plus précisément comment ça se passe au niveau des peurs, mais en fait, il y a plusieurs niveaux de peur dans le cerveau. Et là, c'est le niveau le plus profond, le plus puissant que va adresser NERTI. Et le niveau auquel aucune autre thérapie ne va s'adresser, tout simplement parce qu'il n'est pas atteignable de façon normale et logique. Ce que font les thérapies classiques, on va dire.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 Donc ce n'est pas logique, c'est juste une association. Ouais. Et euh, du coup, ben la fois d'après, quand on va aller se présenter dans la même situation, ben on va se sentir mal. Puis comme on va se sentir mal, on ne va pas le faire bien. Puis comme on ne va pas le faire bien, ben on va se reprendre encore de la souffrance. <rire> Et puis là, ben, on va bien enchaîner le truc. Ouais. Et on va dire, ouais, moi je suis timide, je suis, je suis, enfin, je suis, je suis incapable de parler en public ou de chanter ou de trucs comme ça. Ouais. Euh,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 qui sont soit l'attaque, on se met en colère, on devient agressif, agressif. Ouais. Ça arrive des fois des gens qui, quand ils vont monter sur scène, ils engueulent tout le monde. Ouais, ouais clairement. Ouais, ouais. En général, c'est les techniciens <rire> ou les musiciens qui en font les frais. Voilà, ça. Alors qu'en fait, c'est juste parce qu'ils ont tellement le, le, leur cerveau instinctif qui est en train de, de, de paniquer, ouais. en fait, il faut attaquer tout pour se défendre. Ouais. Donc, c'est ça. La deuxième façon de faire, c'est l'attaque.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 Et la troisième réaction, euh, c'est l'inhibition, cest le blocage. On est là, euh, ouais. <rire> c'est là, là où on a le blanc, où on a… Là, on... c'est le gros blanc sur scène, l'intro, elle vient de se terminer, c'est à toi de lancer le couplet et là, il ne se passe rien. Là, ça. Tu ça. plus où tu habites, tu ne sais plus où tu es, c'est quoi la chanson, <rire> de quel jour… Euh, ouais. Je ne sais plus comment tu t'appelles. <rire> parce que le cerveau, il s'est mis en mode de protection totale et ouais. donc en panique totale.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 Donc c'est ça, quel... que oui. ça que j'enseigne dans la formation. C'est vraiment rapide, parce que là, on ne parle pas d'une du, thérapie de six mois, d'un an. Euh, tu nous ah parles non, de non, non pas, du tout, pas du tout. Ouais. Non, non, c'est quelques heures. Et après, la séance elle-même, c'est quelques minutes, voire dizaines de minutes, maximum. Hum. Et, et, et dans cette séance, le cerveau, il switch instantanément. Hum. C'est-à-dire qu'au moment du verrou, ce que j'appelle ce verrou, c'est le moment de, de, où, où, où, ça, où ça bascule. et donc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 Euh, submergé à un moment par la demande parce que les gens me demandaient, ils venaient de partout. J'ai même des gens qui sont venus du Costa Rica à un moment, enfin c'était de partout en France. Et évidemment j'étais submergé, j'avais plus à suivre, même si je voulais former les gens, enfin, ça marchait plus. Et euh, j'ai fait limite un burn out. Euh, bon, je ne l'ai pas vraiment fait, mais c'était pas loin. J'ai dormi pendant trois jours d'affilée. Euh, enfin, voilà, j'étais démonté. <rire> Quand je suis parti en vacances, j'étais limite. Et euh, du coup je me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre solution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 vos craintes, votre peur de chanter, votre peur de parler en public et même au-delà, de vous construire la vie de, de vos rêves. Euh, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis parce que je suis sûr que vous n'êtes pas tout seul à avoir ces difficultés et vous leur rendrez service en, par en leur partageant cette, cette vidéo et en leur faisant découvrir la méthode NERTI de Luc Gégère. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Luc. Et puis, euh, prenez bien soin de votre voix. Ciao Yes et prenez soin de vous